Salut On se trouve pour une nouvelle vidéo avec Erreur On est avec un éclaireur camouflé. Bon, enfin, on est en infanterie, mais Erreur a pris éclaireur pour pouvoir sniper les faire. C'est pas moi. Moi non plus. C'est A, la touche par défaut, je crois, pour... Non mais j'ai testé tout à l'heure, ça marchait Mais t'as mis autre chose en A, non une autre la Faut que tu maintiennes et normalement tu peux mettre, mettre l'ordre. Hop, moi j'ai pris mon fantassin Zim Zim Zim. Aïe! Il y a 4 bots et 8 joueurs. Non, on a un APC et juste à côté. La fenêtre, si quelqu'un passe, il est mort. Super chelou, j'ai réussi à tirer 3 balles à la speed, je ne sais comment. Ça fait. Toutoum. Ah, je vais tirer dessus. Quoi Mais il est où Il y a un gars très très loin sur une fenêtre qui m'a tué. C'est bien possible ça. Euh, saisie, clavier. charge de spot Parce que t'es là aussi toi Je suis au sniper. Ouais. Moi aussi. Et oui j'étais là. Je suis plus loin moi. Il y a des méchants un B2, un B3, B3, B3, Euh je crois pas. Bah vu les bruits on dirait quand même bien qu'il y a des méchants. C'est tient tout à côté de moi moi, il y a plein de gens qui me calardent. D'accord. Un gars est mort. Il est mort. Je suis là et drôle. Tu vois des gens Non, pas vraiment. Ah si tu veux que je te laisse ce spot Pourquoi pas mais il pas grand chose ici Bah toi de voir hein. Normalement si jamais les gens ils s'approchent tu les verras bien sur ce chemin. Mais il y a d'autres emplacements si tu trouves un meilleur endroit. Mais je touche sur un arbre là ou quoi Je vois son nom, Il y a un gars qui me tient dessus. Ouais si t'arrives à le pinguer, je peux t'aider. Non j'ai aucune idée d'où il est. Ah, j'en ai, ai trouvé un. Il devait ah, être très loin, je suis mort. Il s'appelait comment de il Euh Zuralk Un bon nom de merde. Pourquoi Ah j'en vois. Moi je suis pas meilleur au sniper. Hein. T'as fait 7 kills, j'en ai même pas eu le temps en faire un. Oh, ça vient avec le temps. Oh, c'est parce que t'as un sniper qui one shot Oui. Avec un viseur x8 Oui. Euh, non, faut... non pas encore. Un très bon, bon, x4, c'est déjà pas mal, mais. <rire> J'ai ramassé un, un viseur sniper complètement amélioré. Avec euh, de la couleur euh, type euh, feuille des bois. La couleur qui coûte le plus cher. En fait, faut trouver un bon spot et camper hein. je... Oui, oui C'est pas ouf comme je... Quoi Pourquoi bon, Enfin, si tu veux faire des kills Après, l'autre solution, c'est trouver un, un bon spot et de camper à l'intérieur d'un bâtiment là où les gens attaquent Tu peux aussi faire plein de kills comme ça il va tout droit le gars, mais je sais pas du tout, faut que je tire pour le toucher Ouais, au bout d'un moment, euh, t'as le réflexe tout seul de, de tirer au bon endroit. Au bon moment Oui, au bon moment. Enfin, ou au bon endroit, c'est pareil. Es quand même d'accord là-dessus. Ouais, sauf quand il tire en ligne droite, ça c'est vraiment cadeau. Quand tu fonces vers toi Ouais. Enfin, vers toi, mais de très loin quand même, comme ça lui il te voit pas. Enfin, ou quasiment vers toi. Oh, un cadeau. Hein. Ah, Je vois très mal. Il y a un gars qui m'a tué, il était derrière moi, ok. Parachutiste de ses morts. Ah. Derrière, toi, derrière toi, il était derrière toi, juste derrière toi là. Je sais pas où il est maintenant, mais... Il était juste derrière toi. Je vois personne. A côté de nous Ah, je le vois. Manqué. Hop, c'est bon. Devoil avancer. Bah cool. Oh là là on les a explosés. Ouais, mais t'as vu que moi j'ai fait de kills. Bon, c'est pas un souci. Je touche personne. J'ai fait une capture et 5 cinq... kills.